Alors, analysez bien le type de trading qui vous convient le mieux. Donc il y a certains traders qui veulent absolument être euh, tout le temps sur les marchés, donc ils vont se dire euh, « je vais faire du scalping ». Oui, mais le scalping a certaines contraintes, c'est-à-dire que vous devez d'abord avoir une bonne maîtrise d'une méthode de scalping et après voir si le scalping correspond réellement à votre tempérament. Le scalping c'est d'abord, ça demande une concentration assez importante. L'avantage, c'est que lorsque vous fermez un trade, après quelques secondes ou quelques minutes, vous n'avez plus le stress euh, d'attendre l'évolution du, ma du marché si vous avez un trade ouvert. Mais euh, il faut voir si vraiment vous supportez ce petit stress ou bien si c'est mieux pour vous de faire du day trading ou du swing trading. Moi, je suis un fan, un fan du scalping, hein, ça c'est clair. Euh, mon objectif et l'objectif que je donne à mes étudiants c'est de faire 90 à 100% de trades gagnants tous les jours, bien que 100% de trades gagnants tous les jours c'est utopique, mais euh, si vous faites du scalping vous devez au moins euh, arriver à faire 85% de, de trades gagnants, c'est un minimum. Donc si vous aimez être euh, sur euh, sur les marchés, eh bien, vous pouvez faire ça pendant 2-3 heures, puis vous soufflez, éventuellement vous reprenez un petit peu, mais 2-3 heures par jour de scalping, euh, c'est suffisant. Mais si vous êtes plutôt des traders ou swing traders, euh, regardez bien si la stratégie euh, que, vous, que vous appliquez euh, correspond bien à votre tempérament, si c'est ce, ce que vous, vous aimez faire et si vous avez surtout des bons, bons résultats avec la stratégie que vous appliquez. Parce qu'il ne suffit pas de dire euh, « Ah tiens, je vais décider de faire euh, du day trading. » Si vous n'avez pas une bonne méthode, une bonne stratégie, ça ne donnera pas de bons résultats. Donc, euh, le scalping, pour moi, c'est une très bonne méthode parce que vous apprenez très vite à maîtriser les marchés, à maîtriser une méthode. Une méthode qui peut s'appliquer au day trading également. Si vous maîtrisez bien une, une euh, méthode de scalping, vous pouvez devenir un bon day trader et un bon swing trader. Il m'arrive souvent de faire... Euh, 10 ou 20 trades d'affilée en scalping et puis il y a une opportunité, je laisse partir le marché et euh, mon trade en scalp devient un day trade. Donc ça c'est tout à fait possible. Par contre, si vous faites du day trading ou du swing trading, vous n'allez pas euh, transformer un, trade, un, un day trade en, en scalp, en scalp hein, bien sûr. Donc ça ce n'est pas, pas possible. Donc euh, trader à, à très court terme à une haute fréquence euh, c'est très, euh, très bien, mais il faut que vous ayez une bonne méthode pour ça. Euh, ne vous positionnez pas sans avoir bien analysé. Utilisez bien des indicateurs comme ceux que j'utilise dans ma formation Scalping. Si vous aimez euh, être positionné régulièrement, vous aurez un tas d'opportunités effectivement. Vous pourrez beaucoup trader si vous avez euh, le sentiment que c'est ce que vous voulez faire, donc être positionné assez souvent sur les marchés pour gagner de l'argent